Ça va Comment tu t'appelles Tania. Tu avais quoi J'avais très mal à l'épaule. Très mal à l'épaule parce que j'étais tombée euh, il y a quelques mois, on m'avait proposé Il y a quelques proposé. mois j'étais oui. tombée. Oui. On m'avait proposé un emploi en CDI et euh, pendant la période d'essai, j'ai fait une petite chute et je me suis déboîté l'épaule. Du coup, j'avais perdu mon emploi et j'ai toujours eu mal à l'épaule. as toujours eu mal à l'épaule. Oui. Et puis quand j'ai commencé à regarder vos vidéos, en fait, tous les soirs, je rêvais que vous veniez me soigner et que vous m'appreniez à prier sur des gens. Tu as rêvé que je, je, je vienne te soigner. Oui, l'épaule et puis le ventre. Et puis le ventre. Voilà. Et puis oh. que j'apprenais euh, que vous m'appreniez à soigner des gens. Et une fois, j'ai regardé votre vidéo où vous étiez en train de bénir l'eau. Et j'ai bu de l'eau en question bénie. Et euh, j'ai commencé à parler en langue, à prier, prier. Et euh, je me suis levée j'ai pris ma voiture. Je suis allée chez ma soeur. Et j'ai prié pour ma maman aussi. Et j'ai commencé à lui toucher les jambes. Et puis après, elle me disait Ouais, j'avais mal aux jambes. Et puis après, elle avait plus mal. Ta maman Oui. Et sauf que hier, quand, euh, quand on était en train de prier et tout, j'étais en train de me taper le ventre comme ça parce que j'avais très mal au ventre. Et mon mari aussi à la maison, il faut prier pour mon mari parce qu'il sait que Dieu existe, mais il ne croit pas. Tous les soirs, je prie, mais Dieu, écoute-moi, touche son cœur pour qu'il puisse prier en même temps que... Franchement, il faut prier pour mon mari parce qu'il a du mal. Je sais qu'il croit. Il s'appelle David en plus, mais je, Dieu a fait des miracles pour David. Pourquoi il n'en ferait pas pour lui Je veux juste que Dieu touche son cœur. Il touche son cœur parce qu'on a deux enfants, on est tous les deux dans la maison, et que c'est lui le Joseph de la maison. Et là, il n'y a y plus quoi. mal. Et là, j'ai plus mal. Tu es guéri. Je suis guéri. Alors, David aussi est guéri. Ça va ouais Ça va Oui, pasteur. Tu avais quoi J'étais euh, l'une des premières personnes que vous avez vues euh, ici. Yeah. Et... Non, je suis là depuis quatre jours. Depuis quatre je jours. Pars de, je suis partie de Lyon pour revenir ici. Je pense que je suis l'une des personnes qui avait le témoignage au poignard d'ici où j'ai eu euh, euh, l'arrêt cardiaque avec euh, ma fille jumelle. Euh, qui oui, c'est toi. C'est toi, c'était jeudi. Hein. Oui. Ma fille a eu l'attaque le jeudi d'avant. On regardait la vidéo « Une famille canadienne électrocutée ». Et je voyais la vidéo passer. Il était 3h38, ma fille est quittée du lit. Et tombée sur... Le, voilà, elle a eu l'arrêt. Quand on appelait déjà les pompiers, je faisais le massage cardiaque Et j'appelais, je t'appelais, je faisais le, la, le massage. Et elle s'est réveillée. Et elle me dit qu'elle n'a rien eu. Elle ne savait pas là où elle était. Alors qu'elle avait eu bel et bien l'arrêt. Mmh. Et moi-même, quand je venais ici, dans la nuit, j'ai eu le même problème. Donc depuis que je suis arrivée, c'est avec le pasteur Ezekiel que j'ai parlé hier soir. La personne, euh, le, le problème de mari de Nuit, le sort que j'avais toutes les nuits euh, depuis que j'ai préparé de venir ici, quand la personne vient, je lui dis viens, il me dit je ne viens plus. Toutes les nuits, le alors... Les Maris de Nuit ne veulent plus venir. Vous avez déjà vu ça. Même les Maris de Nuit ne veulent plus de problème. Non, non, non, non, non, non, non. Je ne veux plus de problème. In the spirit, husband, don't want the problem again. Je parlais avec le pasteur euh, Ezekiel hier parce que euh, hier avant dans la nuit à l'hôtel, euh, elle est venue. C'était une femme. Je lui dis viens. Elle me dit non, je ne viens plus. Cette nuit encore, c'était euh, j'ai changé de face. Je lui dis viens. Elle me dit non, non, non, je ne viens plus. et vient mais s'arrête. Et le, la nuit tu m'as touché je suis partie euh, dans les toilettes. J'ai bu l'eau. Je, on a fait l'eau à la vidéo avec euh, ma soeur qui est là. Et on a bu l'eau. Mais par contre, je ne sais pas ce que tu as mis euh, dans l'eau que tu bénis là. <rire> j'ai mis le sang de Jésus. Lola, mes soeurs, je vous dis, on a été obligés de nous changer la, les, les, la chambre à minuit parce que j'ai bloqué les toilettes. Hey, On nous a changé. J'ai oui. bloqué les toilettes. Oui, euh, je ne sais pas ce qui est sorti de moi. Oh my God. Non seulement j'ai bloqué les toilettes, je lui ai dit, je suis arrivée, j'ai vu l'éruption que vous voyez là, les choses sont sorties de moi. Jesus. Ça fait, c'est déjà descendu. Il m'a dit, personne ne peut me toucher comme vous n'étiez pas là vendredi. Il a dit, il n'y a que le pasteur pour vous toucher. Hier, comme il y avait du monde, ça a commencé à baisser. J'avais comme des boules là. Ça a baissé, donc j'ai eu une délivrance, pas possible. Voilà. J'ai une chose à vous demander. Une chose. Je suis mariée depuis 11 ans. Mon mari, Kalo Cameroun. C'est que ce que je peux vous demander, ma guérison, je l'ai déjà... Dieu a dit Ton mari est au Cameroun te... Oui et c'est un grand homme d'affaires C'est un grand homme d'affaires Oui je veux qu'il vienne tout Tu ce veux qu'il qu qu vienne Oui Et il est né en Europe Il cale au Cameroun C'est tout ce que je veux Il je fait ses là affaires là-bas Regarde Les démons qui étaient dans ton corps là Ne peuvent jamais Permettre à ton mari d'être avec toi C'est vrai, c'est vrai Acclame ceci Acclame ceci Maintenant que le Saint Esprit a chassé ces démons là, ton mari là où il est son cœur chauffe pour te voir. m'appelle même là. Écoute, écoutez, écoutez, elle dit quoi Qu'est-ce qu'elle a dit Il m'appelle même là, il m'écrit là. Il vient d'écrire là. Tu es libre. Acclamons le Seigneur. Comment ça va Oui. Tu yeah. t'appelles comment Mirlène. Tu habites où À Reims. À Reims. Oui. Hier. Yeah. Oui, hier. Yeah. Lorsque vous m'avez appelé, vous avez dit poser les mains sur les ventre. Ah. J'ai posé ma main ici. Du coup, je suis sur la liste pour faire des... Et des opérations. Lorsque je suis allée à l'hôpital, avant j'ai fait échographie, j'avais rien. Lorsque je suis retournée à l'hôpital, on me disait que je suis, j'ai, ah, oui, le là là, je suis malade et ils ont vu qu'il y a une masse. Après la masse, ils ne ils peuvent pas déterminer c'est quoi exactement. Après on, le docteur dit, puisqu'on ne peut pas déterminer, on est obligé de, de te dire que c'est la thyroïde. Après la thyroïde, il y a beaucoup de cuisses qui sont apparues après. J'étais sous, sous la liste pour aller faire opération le 23 août. Après ça, lorsque j'ai mal partout, j'ai des douleurs, des douleurs, tête et ici, ici, tous mes pieds, j'ai des douleurs. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital encore, on me disait que j'ai je je fait fribombe. Et après encore, j'ai des douleurs partout. Lorsque je suis arrivée, on m'a dit que j'ai la qui dans mes pieds. Maintenant, hier, quand hier, vous m'avez... Lorsque, lorsque j'ai posé mes mains et puis j'ai senti Il y a un truc qui s'est déplacé dans, dans, dans, dans, mon, dans mon ventre. J'ai senti un effet qui s'est fait. J'ai dit glo, gloire à Dieu parce que j'ai senti que le football s'est déjà parti et je sais que l'opération s'est déjà annulée au nom de Jésus. C'est fini. Amen. Comment ça va? Tout va bien? Bien. Tu y habites où? Je Qui... suis à Paris. Comment tu t'appelles? Patricia Bonifonti. Tu y avait quoi? En fait, euh, je suis arrivée en France. J'ai fait trois ans. Donc, on m'a opéré trois fois. On t'a opéré trois fois. De quoi? Fois, euh, le problème de trompe, De Trump. Oui. Donc, moi, avec mon mari, on a fait tout ce qu'il faut. Donc, j'ai amené les papiers. Maintenant, dès que je suis arrivé, j'ai dit que ah, Seigneur, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. Donc, euh, je vais arriver, j'ai pris les, les habits de mon bébé que j'ai acheté. Je dis que cette année, je dois avoir mon enfant. Dès que j'ai mis mon pied ici, j'étais derrière là-bas, vous êtes venu me toucher, tout ça. Et puis après la nuit, là, je commence à... Regardez, elle était là. She was here. En bas du, de ce baffle-là. Je suis venu, j'ai dit ce tronc. Je parlais à ces trompes. J'ai prononcé les mots trompes. Que tes trompes se libérés ton corps. Libéré. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je vis ces trompes. The Holy Spirit opened my eyes. I see Et j'ai commencé à déboucher ces troncs. Et laisse-moi te dire, ma fille. L'année prochaine, year, à la même époque, tu es un enfant. Oh oh On ne joue pas avec Dieu. We don't play with vous pouvez jouer dans vos affaires dehors. You can play in your businesses outside. Si vous jouez ici, vous if allez he, le regretter, If you he he play here, you will feel ici là. It. Here. Si vous blaguez ici, vous allez le regretter. If you play here, you will hein? feel sorry about it. <laughs> <Acclame> Jésus-Christ. <laughs> Alléluia. Madame, comment tu t'appelles Je m'appelle Bernadette. Bernadette. Oui, je suis de la Suisse. Tu viens de la Suisse. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait beaucoup pour moi. Bon, dis seulement qu bon, ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait hier, là. Ah. Ce qu'il a d'abord fait euh, le mois de février. Moi, je suis venue, c'est ma grande qui m'a amené ici. Ah ah. Alors, comme moi, je dis, Jésus se veut guérir, j'aime pas, va là-bas. Elle me dit, on y va d'abord, tu vas voir. On arrive ici, le jour, là, on délivrait les gens qui boivent et les gens qui fument beaucoup, là, j'étais là. Donc, je ne me suis pas levé parce que moi, manger. je dormais toi, toujours avec manger. une bouteille du whisky à main. Hey ouais. Dans la chambre, ouais. je ne mange pas. Dans la chambre, avait un verre. Si je me lève à 5h du matin avec mon verre du whisky et la bouteille, j'ai dit au Seigneur, papa, si c'est le diable ou c'est que toi-même qui m'as permis de boire comme ça, oh. papa, enlève-moi ces conneries devant moi. Si je suis donc je n'ai plus touché Dès que j'ai envie de goûter Je vomis seulement hey, hey, hey, hey. Je a été battu. Deuxième tour donc, Je suis, suis venu déjà trois fois Deuxième tour Papa priait ici pour nous Donc j'étais là-bas au fond On a appelé Agnès Agnès c'était ma fille, je n'arrivais pas à venir ici Quand j'arrive alors Pour la fin quand on pose les mains Papa dit qu'il y a une femme ici avec avait une chêne. Les chênes doivent détacher. Et il y a aussi un euh, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, Ça doit finir. Et tous ces problèmes j'avais, je ne pouvais pas m'arrêter dix minutes. Parce que le dossier, je n'avais pas ça. Alors j'arrive dans l'hôtel, je dors. Je rêve de 23h à, à minuit, je, je vois que papa est debout en train de prier. Je me lève, il prie, il prie, il prie, je vois comme une ceinture qui quitte de mes rangs. Cette ceinture, la ceinture que les gens en Afrique partaient à la chasse avec, qui avait les, les, les ceintures marron avec les, les, les balles rouges. Uh -huh. C'est tombé, je dis « Amen, papa dit que tu es guéri, va ». Depuis que le jour-là, je n'ai plus mal au rang, ni Tu es libre. C'est fini l'alcool. Madame, comment ça va Ça va, ça va. Je viens de Rennes, je m'appelle Daniel. Daniel. Oui. Daniel. La machette Oh, il y God. Mon oreille est largement ouverte. Ma ear est open Et mon Je croyais large. que tu allais acclamer pour ça. Oh, my God. Que tu reconnais que tu es à l'Esprit Saint. Ma ue est ouverte. C'est la good news. We like that Je vois un haut. Je vois, un o. Je vois un D. Je vois un J. Quelque chose comme ça. Je vois un O. Oh oui. Je vois un D de Daniel. Oui. Je vois un J de homme Je vois encore un I. Je vois un A. Hey, ça c'est fort. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. <coughs> My God. L'onction prophétique est dans cette salle. C'est qui? Who is that? If that is you, raise your hands up. C'est qui? Lift up your hands. C'est le quartier de quartier de Yaoundé. <laughs> Jésus à Yaoundé. Qui habite à Oudia ici? Toi tu habites à Oudia. Toi aussi tu habites à Oudja. Venez tous les deux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que ça, depuis 2012, ah. j'étais malade. J'ai un problème de colonne vertébrale. Uh -huh. On m'a hospitalisé, je suis sorti des médicaments. Uh -huh. On m'a envoyé dans la maison de repos vers Brest. J'ai fait deux mois là-bas. Et les médecins, ils ont dit que j'ai une maladie qui s'appelle maladie forestier. Forestier Ouais. donc je ne peux plus travailler. Donc tu étais à la forêt là. <rire> je ne peux plus travailler donc, depuis 2000 jusqu 2012 jusqu'à aujourd'hui. La, la forêt est quoi. Ouais. Maintenant, on va t'amener en ville. Ouais. Donc là, du coup, un jour, j'ai zappé mon téléphone. Léo, je suis tombé... tu venu ici. Oui, je suis dans la chambre. J'ai zappé le téléphone. Je suis tombé sur euh, votre prédication. J'ai dit, mais ça, c'est qui encore c'est JP Makan, <rire> Et alors, euh, en mars 2019, je voulais aller euh, en Afrique du Sud. J'ai demandé à mes enfants de me chercher le billet parce que je suis fatigué. Il me dit, maman, tu voulais aller là-bas J'ai dit, je voulais aller là-bas avant d'aller à Bangui. Parce que je voulais savoir ce qui se passe dans ma famille. Uh -huh. Parce que dans, ma, dans la famille de mon père, il y a des sorcelleries. Mais ils m'ont attaqué avec ça. Avant de partir, il faut que je parte en Afrique du Sud. Donc, je suis parti à Bangui voir ma mère. Et je suis resté là-bas pendant deux mois. Je suis rentré et après, mon ex m'a dit :« Il faut aller voir euh, euh, ta fille qui se trouve à, au Cameroun à Bertois. Donc j'ai dit avant d'aller euh, oui à, au Cameroun. Donc j'ai dit à ma petite soeur Patricia :« Je dis, regarde, j'ai trouvé le pasteur là. Euh, et, et, et, il habite à Lille. Cherche-moi l'adresse là. Je vais aller voir le pasteur là avant de partir. » Parce que je ne peux pas partir comme ça. Parce que quand j'arrive à Bertha et je continue sur Bangui pour aller voir ma mère. Donc elle a trouvé l'adresse, elle m'a envoyé le numéro, j'ai appelé, j'ai trouvé une soeur. Donc elle m'a parlé, j'ai dit d'accord, mais je quitte le 18 pour venir. Et on est arrivé vendredi avec ma petite soeur. Et le premier jour de vendredi, quand j'ai mis mes pieds ici, ça ne va pas. Je commence à vomir, je, je tremblais comme ça, je vois mon colonne qui se craque, qui se craque. Je dit Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Et l'église est finie, on était rentré à l'hôtel. À l'hôtel, je dormais, j'ai mal, mal, mal. J'ai dit à Patricia, mais là, c'est quoi encore J'ai dit, bon, on continue dans la prière. Et ce, cette nuit, j'ai dormi, j'ai vu... Euh, un monsieur qui me dit, euh, euh, mais pourquoi tu es venu là Je dis, mais oui ton problème Quand j'ai dit, oui, mon oui ton problème Après, je me suis réveillée. Je dis, mais là, c'est quoi ça bon, Je dis, bon, Patricia, on va à l'église. Est-ce que tu as toujours mal Là, non. Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal. Il n'y a rien du tout. Est-ce que tu peux encore me présenter Donne-moi une chaise. Can somebody give me a chaise. Nous avons un problème ici. C'est-à-dire, la, la, le, le, le, la chose est énorme au fait. Parce que ces sandales-là laissent un peu là, le le pied, l'espace. Mais si on colle, Vous voyez, si je colle ça avec les pieds, je colle aussi ça, on peut voir la différence. Essaye de faire tes pieds comme ça. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, si je te laisse partir comme ça, je ne rien fais comme travail. Father in Jesus' name. Fais-nous grâce, guéris cette femme, complètement. Que cette jambe droite pousse à la hauteur de l'autre. en Jesus' name. La main Jésus. Odia. Vous êtes de Odia. J'ai construit à Odia. J'ai commencé la maison en 2010. Je n'arrive pas à finir jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tout ici. La maison complètement bloquée days, alors que quand j'ai acheté le terrain, j'ai tout donné au propriétaire du terrain, il nous demande voilà nourriture I tout. J'ai to tout donné own. mais la maison, je ne finis pas. Today, Donc ça fait without. que quand je pars au Cameroun, j'habite dans mon, ma maison de derrière. Je la grande maison, But je n'arrive pas. I'll else. <laughs> tu voles la dîme. You steal the ah. Voilà. Ça va se savoir. Elle vole la dîme. Elle vole les offrandes. Elle vole She tout Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Ah oui, j'ai dit la vérité, non <rire> Quelqu'un a, quelqu a reçu la délivrance Mais maintenant même. J'ai oui. dit quelqu'un a reçu la délivrance. Alléluia. Yeah. Tu veux finir ta maison maintenant Oui. Hein? Oui. Now you want to une your house. Tu Je veux faire du Oui. Les de ont tout pris. Oui, ils m'ont tout pris. Et bloqué. Une grande maison quand même. Et bloqué. grande maison. quand une grande maison. a big house, hein? a dix chambres. A, a une maison. Toi aussi. Toi aussi, tu as un immeuble, mais la dîme, tu ne donnes pas. Je donne, papa, je suis un C'est donné où parce que j'avais eu des. J'ai six des depuis janvier. Ils t'ont bloqué. De, six parce des, que des depuis tu janvier. Oh Dieu. Hey, Les volailles de Dieu, là. <rire> Alléluia. le style de Dieu. Levez vos mains. Mon Dieu va vous faire grâce. Amen. À partir Amen. de maintenant, vos maisons vont finir. Amen. Les oh, travaux vont recommencer. Touche ma mère, avec l'autre. J'enlève cette malédiction. I take by away fire, camp. by force. Par le feu, In par la name just like, Take it! Go! Now. My God, don't she go? Don't you go? Acclame Jésus-Christ. Yeah. Take it! C'est fait, c'est fait, c'est fait. fait. It, is it, is it is done, it is done, it is done. My God. Je plans. suis à Odia maintenant même. I am in Odia right now. J'arrête tous les sorciers de Odia. Arrest, in the mighty name of my... Jesus. Yes. Allez-y. Ils sauront que je suis serviteur de l'éternel. They will know that I'm Madame, God. viens. Woman, come. Yeah, vous avez parlé de euh, problème d'estomac. D'estomac. Donc, avant de venir deux semaines avant, j'avais un point ici en haut, je n'arrivais pas à respirer, j'ai étouffé. Tu étouffé Oui. Et hier, quand on a prié Quand on a prié, je ne le sens plus même jusqu'à maintenant. Tout est fini Acclamez le Seigneur. LK, LK, E-L-K-A, like that. Quelque LK, chose dans ce LK, genre, LK, si c'est toi. LK, LK. Rapidement, plus rapide que les morte. LK, LK. Viens, c'est toi. Oh, c'est toi. Uh, tu uh, habites où uh, À where the, where do you stay? À Roubaix Non, Rubel, près de Melun. Près de Melun Oui, dans le 77. Dans le 77, ouais. près de Melun. Oui. Tu as un problème dans ton. C'est euh, Non, c'est un cancer que j'ai eu il y a près de 30 ans. J'avais été opéré. Il y a un cancer que tu as eu près de 30 ans. Oui. J'avais été opéré. Et ça t'a laissé avec cette mal malformation-là. Oui. Quelqu'un acclame le Seigneur. Mm. Attends deux minutes, j'arrive vers toi. Oui. Mon Dieu te I'm localise. To tu étais assis où Là derrière. Là derrière au bureau là-bas. Oui. L'œil de Dieu là-bas aussi. Oh, tu n'as pas entendu ça. L'agneau, Jésus, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Pour to mon you? enfant. Elle est parce où? Euh, il est à l'hôtel avec mon mari. Parce qu'on on était là, il était un peu trop agité. L'enfant était agité. Oui. Et, là, Et avant de ça, j'avais voulu. Euh, je n'ai pas voulu témoigner tout à l'heure parce que j'ai mon ami qui est là derrière qui m'avait envoyé vos vidéos. Et pendant trois jours de suite, ah. j'ai regardé la, la vidéo et je me suis réveillée la nuit. J'ai porté mon enfant qui était devenu un bébé et je n'arrêtais pas de dire euh, « Esprit de mal, je te euh, sors de là au nom de Jésus-Christ uh ». -huh. Je n'arrêtais pas de dire ça en touchant mon enfant qui était tout bébé entre mes mains l'enfant que tu as amené ici Oui, c'est un grand garçon, Un il grand 18 garçon. Ans. Mais là, dans les rêves, il était un enfant Oui, parce et que son problème a commencé Dès le bazar Dès le bazar oui. Et à l'hôpital, on n'a jamais rien vu On m'a toujours dit d'aller voir en Afrique okay. mmh. mon Dieu est à localiser. Ah oui, et deux Pas jours après Vous étiez près de moi Vous m'avez touché la joue J'ai touché la joue, j'ai oui. enlevé la chose oui. C'est ce qui va se passer maintenant c'est elle-même qui a vu dans le rêve. Toi et moi on s'est parlé avant. Non. C'est la première fois, fois que je viens. C'est la première oui. fois que tu oui. viens. Lève yeah. tes de mains. Lift up by fire, way. by force. Par le feu, par la puissance. In the mighty name of Jesus, Christ. De Jesus Christ. I command you come out. Go. Quelqu'un acclame le Seigneur. L'agneau est souverain Monsieur viens. Ça va Ça va très bien Je m'appelle Henri, Henri. Boissy, je viens d'Orléans Tu viens d'Orléans Oui, un frère en Christ depuis au moins 40 ans okay. Mais la, la connaissance biblique, je l'ai Mais le Saint-Esprit, à sa dimension comme je vois ici, je ne l'ai pas une il est, est honnête, lui, lui au moins il est honnête Lui au moins il est honnête Alors, donc, donc je suis venu Pour demander au Dieu tout puissant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël L'onction qu'il a donnée à son serviteur J.P. Macanjou dans le monde entier Qui me le procure par la grâce de Dieu Pour le peuple de Dieu Et après c'est l'enlèvement, allez au ciel Maranatha hey, Alléluia. Il a prêché Il a prêché la Bible dit aspirer au don le meilleur. Amen. Si tu aspires, Bible dit, the tu l'auras. Hein? Si tu aspires, tu l'auras. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ton corps What I've Hier, got in your body. Hier donc, euh, avant de venir déjà ici, j'avais la diarrhée déjà. Euh, J'ai suivi a... aussi les nets. J'ai bu aussi de l'eau. Euh, J'ai passé à la toilette. Puis ça, donc ça ne m'a jamais arrivé. Et après donc, mon épouse m'a dit, « Mais toi, il faut que tu ailles chez cet homme-là, j'ai pris ma gaz pour être délivré. Hein. » Moi, j'ai dit, « Bon, bon, euh, et puis il m'a dit, « Bon, tu peux rester même un mois. » Moi, j'ai dit, « Non, non. Après, » Après, elle a changé. Après, elle a changé, elle a dit, ah, « Attention, il ne faut pas ramener la magie ici. » C'est un magicien. Et après ce change ne te pas Lève tes mains, tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Amen. Okay. To the two hands you will Et tu your vas aller dans le monde entier oh, no, no, no. Ne quitte pas ta femme Parce que le Seigneur délivre ta femme Amen. Je vois dans le bavant de Lord ta Lord femme Quelque chose Qui est dans son bas-ventre Qui la dérange I'm seeing something under her lower belly that Cette chose là her. The la Elle a le fibrone euh, euh, Oui il y a quelque chose Donc Elle m'avait dit Le médecin lui avait dit ça il dérange pour concevoir encore. C'est ce matin, c'est midi, cet après-midi, la grâce arrive vers vous. Ta Seigneur, donne à cet homme donne à cet homme l'anxion, les dons, les prophéties, les guérisons et les miracles au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Regarde Va Merci. Prie beaucoup lis la Bible te Et tu vas voir Acclamons le Seigneur ah. Ah. Dieu. Dieu. Comment tu t'appelles Qu'est-ce Qu que Dieu a fait euh, J'avais un serpent là Tu <rire> avais un serpent Pourquoi j'ai dit un serpent Parce que dans mon songe Un jour j'ai vu un petit serpent qui m'est rentré Dans le sexe Oui et j'ai prié, j'ai bu le sang de Jésus, l'huile d'onction, j'ai bu souvent, mais il y avait quelque chose là. Quand Ce n'est pas, aller... pas un rêve ça. Ça c'est la, la réalité. Et ça se passe dans la vie de beaucoup de gens. Surtout en Afrique. Les Africains. Oh la Arrêtez sorcellerie. Oh l'Afrique. Oh l'Afrique. L'Afrique. Hein C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez délivrés. Les sorciers là, ils vous découragent. Ils parlent contre l'église, contre les serviteurs de Dieu. Ils savent que nous voyons tout. Et nous détruisons leurs œuvres. Amen, amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens, vous êtes ici. Quand tu t'accouples avec ta femme, tu sens quelque chose qui te pique. Les hommes, vous êtes ici. Dans mon esprit, je vois trois hommes. I'm seeing my spirit three men. Tu viens me voir tout de suite. Come and see me right now. Chaque fois que tu te couples avec ta femme, il y a quelque chose qui te pique dans ton corps, des hommes. Anytime you have a relationship with your wife, there's something that is biting you in your private part. Viens. Encore une autre personne. Acclamez le Seigneur. Le troisième, le troisième, je le cherche. The third one, I'm looking for you. Toi, tu es marié. Eh, tu n'es pas marié, toi, tu, tu fais quoi? You are not married, <rire> what are you doing? Viens ici, toi, tu es bandit. <rire> toi, tu n'es pas marié, tu t'accouples avec qui? You are not married, you are, avec you, une fille de toi. Tu crois que je vais te délivrer pour aller... Un avec f... Tu es voleur, c'est pourquoi on te pique. <rire> Alléluia. Toi, tu pêches. Tu are sinning. Tu vis dans le péché. You es living in the sin. Elle est où Quelqu'un a reçu à la délivrance la maintenant même. À la maison avec oui. toi. Oui. Tu vis avec. Elle passe des fois. Hein Mais Oui, elle est là Elle, elle est où À la maison, à Roubaix. À Roubaix Oui. Tu vis avec elle a sa maison mais il vient bien chez moi Chasse là, elle doit retourner dans sa maison Elle a sa maison Elle doit rentrer dans sa maison She okay. Need to go back in house. Okay? ok Je me fais en cette relation là okay. Okay. À partir de maintenant <applaudissements> Jeune homme Si tu ne m'écoutes pas Ils vont t'enterrer If you don't listen to me, they will bury you. My God. My God. Bravo, oh, les gens, meurent jeunes. People are dying young. Viens ici. Lève tes -te mains. Ça, ça, marche ça marche partout. C'est comme un serpent qui marche dans mon C'est comme cul. un serpent qui partout. marche. On... Oh, Satan, come out! Go! Ouch. Go! Ça va? Tu as honte, hein? Pourquoi tu es passé? Alors, regarde là-bas. Ils vont voir. Ils vont te voir. Regardez, c'est elle. Mais je vomis, je hier. Tu as beaucoup vomi hier. Je beaucoup vomi hier. Et... <rire> Il n'y a plus cette masse parce que le docteur me dit que c'est parce que je suis constipé, il n'y a rien. Donc les serpents là. Mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai vomi. Tu as vomi Oui. Maintenant, ça ne euh, bouge a... plus.